J'ai commencé le tennis un peu par hasard, parce que de base, j'étais un nageur. J'ai nagé à partir de l'âge de 5-6 ans jusqu'à mes 17 ans. Mais entre temps, j'ai eu une opération durant laquelle, euh, euh, durant 6 mois, je me suis retrouvé en fauteuil. Et, euh, et lors de ces 6 mois-là, j'ai voilà, essayé le, le tennis en fauteuil et j'ai tout de suite accroché. C'était aux environs de mes 12 ans. Et, et depuis, bah, voilà, j ai, j ai, au fur et à mesure du temps, je me suis entraîné un peu plus, un peu plus, pour. Euh, arrêter la natation et maintenant devenir euh, le joueur de tennis que je suis. J'ai pas mal de très beaux résultats, maintenant euh, voilà, la, la médaille reste euh, le rêve euh, de tout athlète. La médaille de bronze aux, aux Jeux Paralympiques de, de Rio en 2016 euh, reste un moment incroyable. Pour pouvoir faire mieux à, à Tokyo, donc ramener euh, l'or bien évidemment, même si je crache pas sur l'argent, euh, voilà, je, je vais continuer à m'entraîner dur, faire le maximum et euh, arriver à fit comme on dit euh, au bon moment donc lors, euh, lors des, des Jeux euh, à Tokyo. Le sport m'a permis plus que de dépasser mon handicap, il m'a permis d'être quelqu'un euh, auprès de, de tout le monde, voilà, pas, pas que nécessairement par rapport à mon handicap, mais par rapport à ma, ma vie. Euh, je ne suis pas un, un joueur de tennis en photo orange. je suis un joueur de tennis et donc les gens me, me prennent vraiment comme une personne, comme une autre. et euh, Malgré leur handicap, il, il disparaît, il, il n'est même plus visible. Ce qui reste assez cher dans, dans l'handisport bien évidemment le, le matériel, le matériel propre au qui est pour moi le, le fauteuil ou d'autres les adaptations à, à, leur, à leur matériel et euh, donc c'est toujours bien sûr euh, pas un, un matériel qu'on renouvelle chaque année mais tous les deux trois ans qui coûte quand même 4 000 à cinq mille euros voire plus pour certains fauteuils et euh, à côté de cela voilà le tennis en, en général c'est un cours de tennis euh, euh, prendre des leçons euh, mais voilà si je me professionnalise ça, ça reste des choses un peu plus chères bien évidemment comme euh, l'accompagnement du coach, mais pas que d'un seul coach, le coach tennis, le coach physique, le coach mental, et bien sûr la kiné qui reste très très importante On a toujours besoin d'argent et c'est la raison pour laquelle je demanderai à tout le monde de bien vouloir participer, nous aider grâce à Cap 48 et au projet Cap sur l'or. Si on veut devenir professionnel comme moi, c'est peut-être pas moi qui en ai besoin, mais d'autres athlètes en ont besoin. Et on a, si on veut vraiment devenir professionnel et aller chercher l'or, comme on va dire, au jeux ou à d'autres compétitions, il faut beaucoup d'argent et donc euh, on a besoin de votre aide.